Good morning, allez, yidan et aujourd'hui, le l'onishmat a vraiment des chai, ben, it's Befani. ben, rabat dvorabat esther, et jamais le tarab, les bêtes, mes ainsi que les rufouat, avant même, ma soudure, chaklo, Si vous ci vous aussi, d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternel, nous y sommes, ma sérité, ma mode, périkiyoud, Mishnah, d'allet, Mishé, alcha, ishto, l'imdina, ta yam, ou baou, v'amroulo, meta, ishtécha, ben, n'a sa ta chota, v'achar, kach, bat, ishto, moutéret, la khazorlo, ou moutarabiko, v'achnia, Mishnah qui va nous parler de nouveau, comme ce qu'on a, le principe déjà ouvert depuis le début du chapitre, d'une femme qui s'est mari, femmes qui se sont mariées parce qu'ils avaient une certaine permission, dérogation, et puis finalement, il s'avère ils étaient interdits parce que c'était sa belle sœur comme ce qu'on va voir tout de suite. La Michel va être à 80%, très facile, mais à 20%, alors là, ça va être une micha très dure à la fin. Je vous, assiette, je vous préviens, mais mes artichèmes, on va se débrouiller pour l'expliquer tant bien que mal et sans trop tirer le cours. On commence d'abord avec le cas, il est relativement simple. Michel Khail Ishtolim Dinatayam, celui qui a eu sa femme qui est partie à l'étranger. Elle est partie pour 6 mois, par exemple. Mais à un certain moment, elle a commencé à un peu trop traîner. ou va Amurolo, et on est venu et on lui a, on lui a dit que Meta sa femme est morte. Maintenant, dans sa misère, entraînant un petit peu, Venasa Tachotao finalement, il s'est marié avec sa belle-sœur, la sœur de sa femme. Ouais. La femme, la sœur de la femme, après le décès de la femme, on a le droit de se marier avec sa belle-sœur. C'est ce qu'il a fait. Et ce qui s'est passé, c'est que Batishto » Après quelques temps, finalement, sa femme, elle est quand même revenue. Il s'avère que maintenant, il est marié avec sa belle-sœur. Alors qu'est-ce qu'on fait Rien de grave. Bien sûr qu'il y a des choses de grave. Il faudra prendre des compléments peut-être. Mais en tout cas, Muteret la Khazor Lo, il a le droit de repartir se marier avec sa femme. Par exemple, donc je reprends encore un cas avec des noms. C'est important pour la fin de la Mishnah, sinon on va s'embrouiller. Retenez: Rech Rech, Ruvén maria Rachel, d'accord Ruvén il est marié à Rachel, et la sœur de Rachel, bien sûr, on la connaît, c'est Bella, bien sûr. Donc en fait, il y avait Rouen, il était marié avec Rachel, Rachel elle est partie à l'étranger, elle traîne, elle revient pas, on lui apprend que sa femme elle est morte, deux témoins qui viennent, comme le dit le mort deux témoins qui viennent, on lui apprend que sa femme elle est morte, après quelques temps, il décide finalement de se marier avec Léa, sa belle-sœur, c'est très bien, comme ça, ça va l'aider à éduquer des enfants et tout ça, parfait. Et finalement, Rachel débarque. Enseigne, la mishnah m'enseigne, "Moteret la Rouven a le droit de se remarier, de reprendre de nouveau sa femme Rachel, et bien sûr, Léa, ben, là, il faudra apporter un corban, comme ce qu'on avait appris. Ils sont mariés par erreur, c'était un cas d'Anceste, très embêtant, mais qu'est-ce qu'on peut faire En tout cas, il, euh, Léa, donc ils devront apporter un corban quand on s'y Mingdash, mais ils repartent vivre avec Rachel, et mieux que ça. « Hou mutar bikrovot shnia, ou « mutar bikrovav ». Il n'y a rien eu qui s'est passé entre Reuven et Léa, de ce fait... Réhouven a le droit de se marier avec les proches de Léa, et Léa a le droit de se marier avec les proches de Rachel. C'est-à-dire, en deux mots, tout simple. par exemple, euh, la fille de ma femme, elle m'est interdite à moi. Imaginez, ma femme, elle est mariée avec un autre, c'est une divorcée, elle avait déjà un autre enfant. Sa fille qu'elle a eue, je ne peux pas me marier avec elle à partir du moment où je suis marié avec sa mère. Pourquoi Parce que... Euh, j'ai pas le droit de marier Isha il il au euh, Une femme et sa fille, c'est interdit, c'est un cas Mais si j'ai fait par erreur, je me suis marié avec une femme. Donc, il s'avère que maintenant, cette femme, elle ne m'est pas interdite. De ce fait, j'ai même le droit de me marier avec sa fille. Puisque sa fille, ce n'est pas la fille, de la fille de ma femme. C'était un cas de Znout uniquement. on a le droit de se marier. De ce fait, c'est ce que la Michel m'enseigne. Quand finalement, imaginez qu'au bout du compte, Rachel va divorcer. Et. Alors, Rachel, euh, Rachel va mourir, par exemple. Finalement, sa femme, quand elle va revenir, ils vont vivre ensemble. Quelques années après, Rachel va mourir. En fait, il n'y a jamais eu de, y a rien qui s'est jamais passé entre Réhouven et Léa. De ce fait, Réhouven, il pourra se marier avec Léa, bien évidemment. Même Léa avec Rachel, il n'y a aucun problème, pour se marier ensemble. Et même mieux que ça, la fille de Léa, elle sera permise à Réhouven. Le fils de Réhouven, d'une autre femme, il pourra se marier avec. Euh, Papa de Rachel, ouais, parce que sinon c'est sa tante. Mais la fille de Réhouven, avec un. Le fils de Réhouven, il pourra se marier aussi avec avec Léa, sans aucun problème, parce qu'en fait, il n'y a jamais eu de, de, de mariage concret qui s'est passé entre Reuven et Léa. C'est clair Pour le moment, tout va très bien. Ce qu'on a dit, donc, ou Motar Bikovotchnia, lui, il est permis dans les, dans les proches parents de la deuxième femme, de Léa, ou Shnia, Motar et Léa, il est permis dans, dans les proches parents de Reuven, à condition qu'ils ne soient pas proches parents par rapport à sa sœur, bien évidemment. Maintenant, à part ça. Ah, parce que la machine me continue, elle me dit, Et si toutefois, la première femme, donc Rachel, va finalement mourir, il a le droit, Rouven lui-même a le droit de se remarier avec Léa. D'accord Maintenant, nouvelle situation, même principe. Rachel, elle était en Kutzlaret, à l'étranger, et on est venu, on lui a appris que sa femme, elle est morte. Vena il s'est marié avec Léa. Et après deux ans qu'il est marié avec elle, donc ça s'est passé en taf 5780, on a dit que sa femme est morte, 5781, il s'est marié avec sa belle sœur. Et maintenant, on est en 5783, d'accord La Rincar, Amroulo, et après on est venu, on lui a dit, oi oi oi, tu t'es marié en 81 Kayemet, ah, Aïta, elle est encore vivante. Vametta, elle est décédée après en 5782. Donc il a passé un an, il a passé un an avec une femme, c'était en fait sa belle-sœur, c'était un cas d'inceste très grave. Au bout du compte, sa femme, elle est décédée. Donc maintenant, cette proche parente de lui devient permise. Alors la me dit, bah écoute, si quand il s'est marié, il a eu deux enfants. Un qui est né en 80. Je, je me suis pas mais c'est grave. Un qui est né en 81 et l'autre qui est né en 82. Qui a été fécondé aussi dans, dans, dans, dans 81 et l'autre qui a été fécondé en 82. Donc, Avlad Arishon, Mamzer, le premier qui est né, le premier petit qui va naître de cette union, c'est un Mamzer, c'est un bâtard, puisqu'il a eu un rapport avec sa belle-soeur alors qu'elle était interdite. Mais Acharon, Mamzer, le deuxième n'est plus un Mamzer. Ok, c'était clair jusque-là. Maintenant, attention, ça va se corser, très violent. Rabbi aussi, Omer, problème, le problème, je suis devant, juste comme ça, je ne fais pas trop peur. La difficulté, en général, dans les Mishnayot, c'est quand on n'a pas assez de mots pour contenir tout ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'en réalité, en avoir une phrase qui apparemment, on a du mal à la situer, pour pouvoir comprendre cette phrase, l'Agmara, elle a dit qu'en fait, il a parlé complètement d'autre chose. Ouais, c'était fréquent dans les Mishnayot. En fait, les Mishnayot, c'était souvent des notes qu'on notait sur des avis pour qu'on se souvienne que lui, il a dit telle chose ou telle chose. C'est-à-dire qu'en réalité, on n'a pas assez de mots pour comprendre ce qui est écrit. Pour pouvoir expliquer ce qui est écrit, il va falloir... Inventer toute une, créer toute une histoire pour comprendre de quoi il parle. Cette histoire, elle va déjà être relativement complexe, mais là, on va pouvoir s'en sortir. Mais pour pouvoir admettre l'histoire, il va falloir ensuite quelques introductions, peut-être deux, trois introductions. Vous voyez à peu près, le... sans compter qu'à part ça, une des introductions va un petit peu contredire ce qu'on a dit en haut, mais ça, on ne va pas rentrer dans ce détail là, sinon ça va faire vraiment trop lourd. Bézat Hachem, allez, on plonge ensemble et vous allez voir que ça va aller. Rabbi aussi, Omer. Rabbi aussi me dit une phrase comme ça. Deux minutes. Là, il y a Réouven qui était. que Rachel, elle est partie, il s'est marié avec Léa. Et tu me dis qu'après, quand Rachel revient, il peut se remarier avec Rachel. Et au pire, il pourra se, quand Rachel va décéder, il pourra même se marier avec Léa. Moi, je te limite. Ça ne se passe pas aussi facilement. Je te dis une phrase comme ça. Kol non et posel Si, en se mariant, Réouven en se mariant avec Léa. Il a rendu Léa interdite à quelqu'un, alors il s'est lui aussi interdit, sa femme et Léa. Mais si, en se mariant avec Léa, il ne l'a pas interdite à quelqu'un d'autre, alors il pourra se remarier avec Rachel, et en cas de nécessité, se remarier avec Léa. Si toutefois, Rachel va décéder, et après, vouloir se marier avec Léa. Vous avez retenu le principe, la phrase, elle ne fait pas tellement peur. Si toutefois, bon, donc, lui, il s'est marié avec Léa... Et après, écoute, quand Rachel débarque, avec peut-être quelqu'un d'autre, ça, ça va être là le dénouement, il s'avère que maintenant on va lui dire, écoute, il n'y a aucun problème, tu n'as pas interdit cette femme à quelqu'un d'autre, toi tu peux te remarier avec Rachel, mais si tu as interdit cette femme avec quelqu'un d'autre, à quelqu'un d'autre, alors tu ne pourras plus te marier avec Rachel. Bon, C'est qui ce quelqu'un d'autre En fait, il y a deux situations. Là, il va falloir, on va d'abord, non, je vais d'abord le, poser le cas, Jusqu'à maintenant, et après, on va expliquer pourquoi. Il y a d'abord deux, deux cas de figure. Il y a le cas où, en fait, on parle on parle que cette Léa-là, elle était aussi mariée à quelqu'un d'autre. Et qui était aussi partie entre Tlarets, au même endroit, ou ailleurs, on s'en fout, c'est pas le problème. D'accord et, et, et après, elle a appris aussi que son mari, il était décédé. Donc en fait, Léa, elle était mariée, donc vous trouvez un nom, elle était mariée à Lévi, un étranger, je sais pas, Joseph. D'accord Léa, elle était mariée avec Joseph, et on apprend aussi que Joseph aussi il est mort. Et elle a apprit que Joseph il est mort. Et donc Léa, elle était la pauvre, une veuve. Et lui, un veuf. Et finalement, ils se connaissaient, et ils savaient que finalement, ils s'entendent bien. Ils sont mariés ensemble. Et après coup, on a à la fois M. Joseph et Mme Rachel qui débarquent tous les deux. Voilà le cas. Selon le cas maintenant. Alors, il va y avoir deux cas de figure. Un cas où un cas où on va dire à Réouven, tu sais quoi Tu peux pas maintenant euh, t'en sortir comme ça et reprendre ta femme, normalement. Tu es obligé de donner un guet à Léa. Il y a une autre situation où on va dire, tu n'es pas obligé de donner un guet à Léa. Il n'y a pas besoin de donner un guet à Léa, parce que tu n'as jamais été marié avec elle. Ça en les deux cas de figure. ça objectivement parlant, il n'a jamais été marié avec Léa, parce que sa vraie femme, c'est Raphaël. Donc Léa, c'était du Znout Bealma. c'était un rapport extra-conjugal interdit, mais rien de plus, il n'a jamais marié Léa. Mais malgré tout, dans une certaine situation, on va lui dire, tu sais, tu es obligé de donner un guet à Léa. Et dans une autre situation, on va lui dire, tu n'as pas besoin de donner un guet, tu reprends ta femme. Et si toi tu reprends ta femme, Léa aussi, elle pourra même repartir avec son mari. Et donc, selon le cas, si toutefois tu donnais un guet à Léa, puisque tu donnes un guet à Léa, sache que Léa, tu l'as interdite à son mari, tout ce que tu vas interdire la femme à son mari, toi tu ne pourras plus la reprendre. Tu ne pourras plus reprendre Rachel. Mais si toutefois, tu n'as pas besoin de, de, as besoin de donner un guet à Léa. Donc Léa, tu ne vas pas l'interdite à son mari, tu vas pas l'interdire à son mari. Toi, tu auras le droit de reprendre ta femme Rachel. Et au cas où Rachel va décéder et Léa, son mari va décéder, tu pourras ensuite même reprendre Léa aussi, tout, toute la Mishnah est permise. D'accord Maintenant, de quoi on parle précisément C'est pas compliqué en réalité. Il y a, en fait, on parle d'un cas que. Deux cas de figure. Soit Léa, elle était juste fiancée. Attendez que je ne me trompe pas. Une seconde. Ah non, ce pas. C'est ça. Soit Rachel, elle était fiancée. Ce pas Léa. Soit Rachel, elle était juste fiancée à Reuven ou soir Rachel, elle était mariée à Réhouven. C'est-à-dire, par rapport à la Torah, ça ne change rien. Vous savez que chaque fois qu'on fiance une femme, on a déjà dit, on lui donne des kiddushines et ça devient une vraie femme mariée dans la mesure où, euh, où celui qui va avoir un rapport avec elle et tout ça, tout, c'est une, une femme qui a un statut de femme mariée. Juste le mari n'a pas encore le droit de, de marier avec elle, tant qu'il n'a pas fait la khoupa avec le Shabbat. Il n'a pas le droit de, de vivre avec elle, concrètement. Mais en tout cas, ça devient une femme euh, juridiquement mariée que si elle a un rapport avec quelqu'un, elle va pas un et tout ça, d'accord Maintenant, il faut savoir, un cas qui n'est pas du tout en rapport avec Eva Mott, qui est plus en rapport avec Ktubot, qui est la magma, elle parle longuement de ça, tatnaï, une femme qu'on marie avec conditions. Par exemple, imaginez quelqu'un qui pose des conditions avec sa femme. Je te marie, mais à condition que... Euh, toutes sortes de, de situations. À condition que, euh, que tu es comme ça, et tu n'es pas comme ça. À condition que tu n'aies pas de... magma, de, par exemple, tu n'aies pas, pas des défauts, par exemple. Si toutefois il se marie avec elle, en fait, c'est vrai qu'il lui manque un petit doigt de pied, par exemple. Il s'avère qu'elle n'est pas mariée. Il n'a a de conditions comme ça, toutes sortes de conditions. Il, il avait des doutes. La femme lui a dit :« Non, moi je ne suis pas comme ça, moi je suis bien. Elle dit, C » Elle lui dit :« C'est quoi Moi je me marie. Le doigt de pied. Il peut regarder les doigts de pied en réalité. D'accord. Mais imaginez, il y a comme ça des moumines, toutes sortes. Elles ont elles ont pas de maladie. En fait, elle a une maladie. Ça s'appelle une tenaï Elle a fait des tnaïm. En théorie, toute chose que vous faites avec condition, si la condition n'est pas réalisée, d'accord il S'avère que ça annule l'action. Si chacun ce livre, la condition que vous posez la condition à condition que demain vous, fait, vous partez en vacances. C'est pour ça en fait que vous l'endez. Mais si toutefois vous partez pas en vacances demain, ben la vente s'annule. J'achetais le livre aujourd'hui, j'ai commencé à l'utiliser. Demain vous ratez l'avion, vous partez pas en vacances, il s'avère que la, la transaction s'annule. Même principe avec une femme. Lorsqu'on se marie avec une femme, on peut le poser aussi une condition. Mais il faut savoir qu'en euh, général, à partir du moment où on va, c'est bien pour les kiddushin. si on se fiance avec une femme, alors les conditions marchent. Mais dès qu'on va se marier dans la, avec la khoupa et qu'on va se marier avec la femme concrètement qu'on va vivre avec elle, sauf, si on l'a précisé explicitement une deuxième fois, toutes les conditions s'annulent. Pour quelle raison C'est une, une chazaka, qu'un homme, il ne veut pas se marier avec une femme avec des conditions. Pour Imaginez que j'avais posé une condition à ma femme il y a 20 ans quand on s'est marié, et qu'au bout du compte, la conscience annule. Alors quoi, j'ai vécu en concubinage avec une femme, ça n'a jamais été ma femme. Nos enfants, ils sont nés d'une relation extra conjugale Un homme, il ne veut pas. Un homme ne veut pas faire qu'il vit avec une femme en concubinage pendant des années. C'est sûr que dans, son, dans, son dans sa conscience profonde, quoi, son intention profonde, elle, quand elle est en réalité au moment où il va passer au mariage et qu'il va se mettre à vivre avec sa femme, il annule toutes les conditions. D'accord C'est-à-dire en fait, je maintenant. Lorsque je fais des conditions avec une femme, ça marche pour toute la période où vous êtes fiancé, mais dès que tu te maries avec elle, tu annules les conditions. Ok Maintenant, je vous apprends une chose. En l'occurrence, lorsque je.. Imaginez maintenant, on va prendre un cas simple. Pour le moment, il n'y a pas de beau-frère. Léa, n'était pas mariée avec personne d'autre. On va parler du cas le plus simple possible. Ma femme Rachel, elle est partie en chutlarit. Et donc comme ce qu'on a appris dans la Mishnah, on apprend qu'elle est morte, et je me marie avec sa sœur Léa. D'accord Après, Rachel débarque. En réalité, il faut savoir que si toutefois elle était, Rachel elle était juste fiancée à moi, Rabbi aussi me dit que je suis obligé de donner un guette à Léa. Parce que les gens hein, ils vont se dire que quand, les, quand Rachel elle est partie en cause de la et qu'après tu t'es marié avec Léa, les gens ne vont pas comprendre que tu t'es marié avec Léa parce que tu as appris qu'elle est morte. Non tu veux, les gens ils vont dire, ah, ça en tu avais posé une condition, et finalement la condition elle s'est paralysée. Tu avais posé une condition hein, qu'elle qu soit riche, qu'elle soit, je sais pas quoi, finalement elle était pauvre, qu'elle avait au moins un compte en banque comme ça, et puis après elle a peut-être en autre. Donc finalement, la, le mariage avec Rachel annulé. c'est pour ça que tu t'es marié avec Léa. Il y avait un tenaille. Si tu étais juste fiancé avec Rachel, donc les gens ils vont dire qu'en réalité, quand tu t'es marié avec Léa, tu t'es pas marié avec Léa parce que Rachel elle est morte. Tu t'es avec Léa parce que tu avais posé une condition qui n'a pas été réalisée. Et si la condition n'a pas, pas été réalisée, tu peux te marier ensuite avec Léa. Dans ce cas-là, cas quand Rachel va revenir, tu vas être obligé de donner un guet à Léa. Premièrement, tu vas être obligé de donner un guet à Léa. Maintenant, grand problème. Si tu donnes un guet à Léa, parce que les gens ils vont dire que c'était ta femme, « Ah, tu donnes un guet à Léa. » Si tu donnes un guet à Léa, il s'avère que maintenant Rachel, c'est la sœur de ta divorcée. Tu ne pourras plus te remarier non plus avec Rachel. Donc en fait, on se retrouve dans une situation un petit peu spéciale. Si Rachel, elle était juste fiancée à Réhouven quand elle est partie en France et que Réhouven s'est mariée avec, avec sa soeur. Si, quand Rachel va revenir, il s'avère que maintenant Réhouven ne pourra plus se marier ni avec Rachel ni avec Léa. Parce qu'il devra impérativement donner un guet à Léa. Et à cause de ça, il va interdire sa femme, Rachel. Mais si toutefois, il était bien marié avec sa femme, Rachel. Donc il n'y avait pas de condition. Les gens vont dire ah « Réhouven, il s'est marié avec Léa, alors que Léa et Rachel étaient vivantes. Ils vont tous suite s'intéresser, ils poser des questions, qui s'est passé, ils vont comprendre qu'en fait, la Rachel était partie, elle avait disparu, portait disparue, finalement il s'est marié, puis après on s'était trompé. Dans une saison de il ne devrait pas donner un guet à Léa, il pourra se marier avec Rachel, et il ne devrait pas donner un guet à Léa. Jusque-là, ça va ben Maintenant, vous allez tout comprendre, c'est plus compliqué. Imaginez qu'en réalité, il y avait en plus de ça, la pauvre Léa, elle était aussi mariée avec un mari, qui est aussi est partie en Kotzlaret de l'autre côté du globe, ça changeait en problème. Et que finalement, elle a appris aussi avec un témoin, un témoin et des rats, par exemple, pour éviter quelques problèmes. Euh, elle, est, elle a appris aussi que son mari elle est mort. Donc ils se sont tous, tous les deux inscrits dans le club de rencontre des veufs. Lui, parce que sa femme, elle est morte. Et elle aussi. Après le chatran, il dit Waouh Vous êtes tous deux de la même famille. Venez, je vous fais un jidouh. Parfait, non Donc ils se marient ensemble. Et après, il y a. Euh, il y a ensuite, il va y avoir maintenant, avec un témoin ou deux témoins, c'est compliqué ce point D'accord et après finalement, de tous les deux débarquent. Alors maintenant, regardez là, qu'est ce qui se passe Tout d'abord, si, alors là, c'est là, là où la Michelle va me dire, si puisque maintenant, Reuven, alors si on est dans une situation où Reuven doit donner un guet à Léa, hein, parce que en fait, en réalité, Rachel, elle était juste fiancée. Et les gens, ils vont se dire, ah, donc en fait, quand il s'est marié avec Léa, il s'est marié avec Léa de manière permise. Alors pourquoi elle, elle s'est mariée Il y avait aussi son mari qui était en route à la raide. Parce que sûrement son mari l'a divorcé. Donc en fait, on se retrouve dans une situation maintenant. Réouven, il va être obligatoirement, il va devoir donner un guet à Léa. S'il si va donner un guet à Léa, il va interdire Léa à son mari, à, Reuven, à, à son mari, on a dit Joseph. Et quand il va lui donner un guet, il va interdire à, à, à Rachel. Alors, puisque, quand je possède le d'Asmo, possède le d'Akhirim, puisque maintenant, quand tu dois lui donner un guet, tu vas, tu vas, quand je suis passé à la à puisque quand tu lui donner un guet, elle pourra plus se remarier avec son mari. Parce que là maintenant, à cause du guet, les gens vont dire qu'en réalité, Joseph, il avait divorcé sa femme avant de partir à l'étranger. Quand ensuite, il s'est marié avec elle. Il s'est marié parce qu'il s'est marié avec sa belle-sœur qui était divorcée d'un autre, tandis que sa femme, elle était décédée. Eux, tandis que sa femme, il y avait une condition. Et il s'avère que maintenant, Joseph ne pourra plus reprendre sa femme, Rachel. Donc tu es possède l'autre à l'édecherim. Tu l'interdis à quelqu'un d'autre, toi tu ne pourras plus la reprendre pour toi, et ta vraie femme, parce que maintenant, le guet que tu donnes, ça va être un guet qui va qui, qui prend une allure aux yeux des gens, une vraie allure de guet, de, que tu divorces ta femme, puisque maintenant tu divorces ta femme, tu ne peux plus te marier avec sa sœur Oui, mais par contre, si toutefois, il euh, n'y avait pas besoin de lui donner un guet, il n'y avait pas besoin de lui donner un guet à cette femme, pourquoi il n'y avait pas besoin de lui donner un guet parce que toi, tu étais marié avec Rachel, et on sait très bien que si tu étais marié avec Rachel, ce que tu as marié Léa, c'est une pure erreur. Il s'avère que maintenant, ton mariage n'a pas interdit, Rachel, tu n'as pas besoin de lui donner un guet. Alors dans ce cas-là, n'a pas interdit Léa, tu n'as pas besoin de donner un guet à Léa. Dans ce cas-là, tu pourras prendre toi, Rachel. Parce qu'en réalité, alors c'est là, là maintenant, la, la, la difficulté, maintenant, on a compris, la Michelin, elle est claire, plus ou moins. Maintenant, il y a la petite difficulté qu'il faut bien comprendre de quoi on parle, parce que... Ça veut dire quoi Mais on avait appris que quand le mari y revient, quand Joseph va revenir, de toute façon, sa femme va lui être interdite. Ouais, parce qu'elle s'est mariée avec eux. Sauf si on va dire qu'en réalité, on parle, par exemple, d'après la vie qui pensait en haut, que si elle s'est mariée avec deux témoins, alors elle avait le droit de se marier, et puis sa femme, elle a le droit de lui revenir. Bon, d'accord, on a compris le principe. C'est les petits détails après, pour bien, bien, bien boucler toute l'histoire, les petites finitions sont un peu compliquées. C'est vrai. Mais l'idée en tout cas, vous avez bien compris, les santéchems. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de la